J'aimerais commencer cette vidéo en remerciant toutes les personnes intelligentes, espiègles et perspicaces qui suivent cette chaîne. Vous êtes formidables. Grâce aux milliers de pouces bleus que je reçois pour chaque vidéo, je puise une motivation sans faille pour continuer à vous informer et à vous transmettre ma passion. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode. Mais qu'est-ce que c'est qu'encore ce truc Dans la série des acronymes sans fin, je vous présente le dernier en date, le PPT, et son grand frère, le PPPT. Purée, si les acronymes comptaient au Scrabble. Je m'adresse encore une fois aux copropriétaires, ou copropriétés, car le PPT, le plan pluriannuel de travaux, les concerne. Le plan pluriannuel de travaux est un document élaboré par la copropriété pour mettre en place un échéancier de travaux sur une période de 10 ans notamment pour sauvegarder le bâtiment et son bon entretien. Il concerne les copropriétés de plus de 15 ans, il doit être actualisé tous les 10 ans. L'immeuble doit être à destination totale ou partielle d'habitation. Le syndicat de copropriétaires doit mettre en place un projet de plan pluriannuel de travaux, un PPPT, à la fin d'une période de 15 ans à partir de la date de réception de l'immeuble le projet de plan pluriannuel de travaux est soumis pour vote en Assemblée Générale. Si l'Assemblée Générale n'a pas adopté tout ou partie du projet de, du plan pluriannuel de travaux, ou si la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté est incertaine, le syndic devrait inscrire ces conditions à l'ordre du jour de chaque Assemblée Générale appelée à approuver les comptes. Depuis le 1er janvier 2023, seul le syndicat des copropriétaires comprenant plus de 200 lots partie de bâtiments comportant obligatoirement une partie privative et une cote part de partie commune à l'usage des logements, de bureaux ou de commerces, à l'obligation de mettre en place le projet de PPT. Attention, une copropriété sera exemptée de PPT que dans le cas où le DTG ne présente pas de travaux à réaliser sur les dix prochaines années. Donc dans l'absolu, les copropriétés récentes en sont exemptées sous réserve de présenter un DTG vierge, bien évidemment. Est-ce que le plan pluriannuel de travaux est obligatoire Oui, il l'est déjà. Comme je l'ai déjà dit précédemment, depuis le 1er janvier 2023, il est obligatoire pour les copropriétés comprenant plus de 200 lots. Et pour les autres, la mise en place d'un projet de PPT deviendra obligatoire pour les copropriétés comprenant un nombre de lots compris entre 51 et 200 lots à partir du 1er janvier 2024, et pour les copropriétés comprenant 50 lots maximum à partir du 1er janvier 2025. Qui doit réaliser le PPT La réalisation du PPT ou du PPPT doit être confiée à un professionnel justifiant des compétences et bien évidemment de ses garanties. Il peut s'agir d'un bureau d'études, d'un thermicien ou même d'un diagnostiqueur immobilier. Ce professionnel doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard du syndic et à l'égard des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant sur l'immeuble justifie avoir souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle qui précisera les compétences couvertes. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans le contenu du PPT Le projet du PPT est réalisé à partir d'une analyse de bâti et des équipements de l'immeuble et éventuellement du diagnostic de performance énergétique, donc le DPE, ou du DTG. Et ou du DTG. Le projet de PPT doit comprendre les éléments suivants. La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la présentation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'estimation du niveau de performance énergétique et de performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre que les travaux permettent d'atteindre. Il apparaît aussi une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années. Les travaux prescrits dans le PPT et leur échéancier et éventuellement ceux prescrits dans le DTG doivent être intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble. Comment est contrôlé le PPT Le maire ou le préfet ou le président d'établissement public de coopération intercommunale peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le PPT adopté pour vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants. Si le PPT n'est pas transmis, dans un délai d'un mois, à partir de la notification de la demande, le maire ou le préfet ou le président d'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer ou actualiser d'office le projet de PPT à la place et aux frais du syndicat des copropriétaires. Il en est de même si le plan transmis ne prescrit pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble des réceptions du projet de PPT notifié par le maire ou le projet ou le président d'établissement public de coopération intercommunale, le syndic doit convoquer l'assemblée générale pour se prononcer sur la question de l'adoption et de toute partie de ce projet de plan. On parle de PPT et tout ça et le projet en lui-même le PPPT oui, le projet de plan pluriannuel de travaux. En fait, c'est un dossier regroupant l'ensemble des PPT au cours en cours, ou prévu pour la copropriété, en gros c'est comme un classeur qui regroupe le ou les PPT votés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté certaines réponses qui vous permettront de briller en repas de famille. Comme d'habitude, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo incroyable que j'ai réalisée rien que pour vous. En attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.